Bonjour à tous, bonjour, c'est K.B.A.M.B. Junior. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi important comme celui que, comme d'autres sujets, voilà, que nous avons déjà abordé ici. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, tu ne t'es pas encore abonné, voilà, tu sais ce qu'il faut faire, tu te rends sur la chaîne, voilà, tu mets exemple. Je fais un exemple toujours pour que vous alliez. Exemple, si vous êtes tombé sur ma chaîne, vous avez fouillé attestation, je le fais vite pour les nouveaux. Si vous êtes en train de fouiller, par exemple, attestation, de bourse et que vous, avez, vous êtes tombé sur ma chaîne, alors c'est simple pour s'abonner. Donc quand vous allez ici, vous cliquez. Alors pour voilà. vous abonner, vous vous abonnez simplement. simplement. Ok, vous venez simplement ici en bas, il y aura un abonnement pour vous pour vous abonner. Et vous a, vous cliquez aussi la cloche de notification pour recevoir de nouvelles infos pour ne pas être donc en marge. Ok, merci d'avoir regardé. Maintenant, nous allons parler du sujet voilà, qui nous intéresse aujourd'hui. Tu es bachelier, alors tu veux aller par exemple à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, où est-ce que tu dois te rendre Où est-ce que tu dois te rendre directement Donc, quand tu es un nouveau bachelier que tu vas aller étudier à l'étranger, quels sont les papiers ou quelles sont les procédures qu'il faut remplir hein à qui vas-tu te confier? Donc je peux te dire que voilà, quand tu es allé à l'étranger, il faut déjà s'en remettre à l'institution, donc l'ANBG, qui est donc l'institution qui a été et qui est toujours donc placée sous donc, la tutelle du ministère donc, de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur, donc pour l'attribution de bourses et l'étudiant gabonais. Donc vous, vous rendez sur le site de l'ANBG, voyons. Hein, vous vous rendez ici, pour ceux qui connaissent le site, vous cliquez à NBG, c'est là-bas. Vous devez d'abord aller voir s'il y a une bourse déjà qui est disponible. Est-ce qu'il y a une bourse Quand je dis, vous regardez s'il y a une bourse disponible. simplement dire, est-ce qu'il y a un pays qui propose une bourse pour que voilà, vous puissiez faire cette demande de bourse-là par la NBG Parce que, il y a des pays qui peuvent proposer des bourses. Et c'est vous qui voudrait vous accaparer de ces bourses, mais vous passez par l'NBG. Vous demandez à l'NBG de vous donner de l'argent pour aller étudier dans ces pays-là qui donc proposent ces bourses. Alors, vous vous rendez déjà à l'actualité ici. Ici, c'est l'actualité. Il faut savoir quelles sont les bourses disponibles. Déjà, ici, où est-ce que je vais chercher l'actualité Vous venez ici, actualité, j'ai 31 dossiers. Ça veut dire qu'il y a 31 informations qui ont déjà circulé. Alors, je regarde quelles sont les plus actuelles qui sont donc en phase avec, euh, on va dire quoi Déjà, ce que je veux faire, donc si par un étudiant que je cherche une bourse, vous êtes étudiant bachelier 2022, déjà c'est ce que je précise, déjà c'est pour cela que je le fais, donc ceux qui ont eu le bac 2022 là, je regarde dans le dossier quels sont les, les quelles sont les actualités qui circulent, est-ce qu'il y a l'actualité sur la bourse, euh, sur une bourse proposée par un pays, alors tu cliques sur l'actualité et tu attends. Okay. Tu regardes quelles sont les informations sur qui circulent voilà, La première information ici, on dit « Habille aux usagers, informe » Donc le directeur de l'MBG, directeur général Informe à l'ensemble des apprenants Que leur agence, l'agence en de bourse a signé Une convention de partenariat Avec l'université du Rwanda en vue de former Tous les étudiants gabonais désireux de poursuivre Leurs études supérieures au Rwanda Donc il y a une convention qui a déjà été signée Ceux qui peuvent aller lire, peuvent le lire Déjà je peux le lire ici, moi pour dire Que donc, certains étudiants pourront, pourront aller étudier une convention, voilà, c'est c'est simplement une convention, c'est simplement des des, des, sont des traités entre entre deux pays, donc ils ont sûrement un traité là-bas, donc pour permettre aux étudiants d'aller poursuivre les études, donc euh, de formation ici, si vous allez lire le document on dit bien que c'est pour, pour les formations prioritaires. Donc au Gabon, on a les formations prioritaires, et les formations secondaires, les formations prioritaires sont les formations comme l'agronomie, l'aviation, dans les domaines comme ça. Donc vous pouvez lire là-bas, vous cliquez. Alors, vous venez ici, ce qui nous intéresse, vous lisez ici. Ici, on a le 21 juin encore. Donc, c'est une, une actualité, c'est encore récente. Ici, le directeur de la MBG annonce, euh, le directeur de l'Agence Nationale de Bourse, donc du Gabon, attire l'attention des bacheliers et leurs parents hein, sur les potentiels arnaques qu'ils pourront, dont ils pourront être ou faire l'objet. Donc, faites attention déjà quand vous demandez de bourse. Et voilà, faites attention parce qu'il y a beaucoup des arnaques. Donc jusqu'ici, vous voyez, on n'a pas une information de candidature ici, sauf ici, ici c'est le 14, j'avais déjà fait cette publication là, il y avait une bourse disponible pour donc pour le Maroc c'était le 14, le 14 juin, donc il fallait remplir les formulaires déjà pour voilà cette bourse là. Je vais cliquer un peu pour que vous voyez. Donc il y avait une bourse disponible là, je ne sais pas s'il y a certains qui ont qui ont candidaté pour cette bourse là. Donc, il y avait une bourse disponible pour le Maroc. C'est ici qu'il faut voir les bourses. Et quand vous voyez la bourse, il y a toujours un formulaire pour la bourse. C'est-à-dire, le pays qui propose la bourse va vous dire tout ce qu'il faut fournir. On vous donne des informations, on vous donne tout. Donc, vous voyez ici, il y a des informations pour la bourse. Le pays qui vous donne euh, l'information de la bourse qui est disponible va vous donner ce qu'il faut fournir en information. Par exemple, là, le 14 juin, il y avait. Mais maintenant, pour le moment, oui, bien, vous voyez bien qu'il n'y a pas de bourse. Vous voyez Sauf pour le Rwanda, qui est une convention. Ça, c'est pas on n'a pas dit, ce n'est pas une bourse, c'est une convention signée. Voilà. Donc après, quand vous avez déjà vu l'information du, du pays qui offre la bourse, qu'est-ce que vous devez faire Comment vous devez faire pour avoir cette bourse-là Vous vous rendez parce que c'est une ou c'est quelqu'un ou c'est une organisation. On appelle ça un organisme. C'est un organisme qui va vous aider à trouver, par exemple, euh, on va dire quoi, euh, un pays, euh, on va dire quoi, un logement à l'étranger. Ce pays-là va vous aider, par exemple, par exemple, vous allez au Maroc, alors au Maroc vous avez besoin du logement. Et le logement, vous allez aller au Maroc. Ensuite, vous avez besoin, par exemple, d'apprendre à aller, à par exemple, l'école de Rafa. Vous allez à Rafa, vous allez étudier là-bas. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à trouver l'établissement. Alors, l'NBG ici, vous allez. Il y a des partenaires de l'NBG qui peuvent vous aider à trouver les établissements. Si je vais au Maroc, par exemple, il y a, a quelqu'un qui peut m'aider. Alors, quand je vais, par exemple, il y a une bourse pour le Maroc, qu'est-ce que je dois faire Je me rends sur les organismes, nos partenaires. Il y a des partenaires de l'NBG qui s'occupent de remplir des missions administratives, c'est-à-dire vous aider à trouver des logements et des établissements. Donc vous venez ici, on vous explique est ce est, -ce est un, un, un, un, un prestataire, voilà dans le cadre de la gestion administrative. Donc tout au papier et aussi ce qu'il faut euh, académique et financière. Donc ce qu'il faut, ils vont fournir tout, toutes les informations, voilà, administratives, administrative, académique, financière, voilà tout ce qu'il faut financièrement pour donner au prêt, c'est que vous allez donner auprès de l'NBG pour on vous attribue la bourse, donc qui sont ces prestataires là ou bien ces personnes qui vont vous aider à trouver des écoles là? Par exemple, si vous allez en campus France, vous allez sur le site. Si vous allez par exemple au Maroc, vous voyez au Maroc il ya Smart Afrique. Si vous allez en France, il y a Campus France qui va vous aider. Si vous allez au Maroc, il ya Smart Afrique qui peut vous aider. Si vous allez encore dans un autre pays africain, vous pouvez voir toujours Smart Afrique. Si vous allez au Canada, il ya le cégep qui peut vous aider. Vous consultez leur site, vous tombez là-bas. Un exemple par exemple, si vous parlez par exemple au Canada, si vous allez directement sur leur site. Et leur site va vous rediriger sur leurs informations. Et c'est là-bas qu'ils vont vous dire, voilà, les personnes, ces personnes pourront vous, pourront vous orienter hein, sur ce qu'il faut faire, par exemple. Voilà, c'était un exemple. Nous allons parler sur le site. Donc, OK. Vous allez donc voir ces organismes-là. Ce sont ceux-là qui vont vous aider. Maintenant, vous déplacer. Il y a leur contact. Ils ont leur contact dans leur site. OK Donc, vous avez l'actualité, les bourses disponibles, les partenaires de l'NBG qui vous aident à trouver des logements. Hein, quand vous y allez... Euh, au Maroc, par exemple, voilà cela vous permet. Comment faut faire pour aller en main, Il faut remplir les comptes, par exemple, créer un compte Campus France ou créer un compte Maroc, remplir des dossiers. Ce sont les organismes de l'NBG de gestion qui vont vous aider à trouver des établissements là-bas et ensuite des, euh, des, des, des logements pour y vivre. Ok, donc le reste là, ça sont les écoles supérieures. Maintenant, ça, c'est les écoles supérieures au Gabon. Ça, c'est donc ça, c'est pour ceux qui sont au Gabon, ceux qui vont faire des études au Gabon maintenant. Ici, comme je vous ai dit, les filières prioritaires, les filières secondaires. Au Gabon, ce sont des filières voilà, qui sont industrielles, qui sont prioritaires. Donc, c'était simplement c'est un petit tuto, mais c'est juste cette phase-là déjà. Vous connaissez ces phases là déjà. Ces deux phases de commencement. Avoir l'actualité sur la bourse. Voilà, connaître les partenaires, par exemple, qui s'occupent de votre bourse. Qui sont ceux qui vont vous aider à avoir le logement à l'étranger Qui sont ceux qui vont vous aider à voir, euh, les, les, les, on va dire quoi, connaître votre établissement Ils sont là. Si... Voilà, ils sont ici. Si vous voulez, par exemple, aller en France, vous allez aller dans Campus France. Est-ce que vous voulez, par exemple, qu'on essaye d'aller à Campus France Ici, par exemple, vous allez voir le site de Campus France. Par exemple, si vous allez en France, il faut faire forcément un compte Campus France. Il faut forcément créer un compte Campus France. OK Quand vous avez votre compte Campus France, voilà, vous aurez toutes les informations ici. Donc, voilà, ça c'est si la France propose une bourse, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous aurez le site Campus France. Et puis, toutes les informations, voilà. Et ensuite... Vous, vous avez aussi, naturellement, vous avez votre compte e-bourse, voilà, pour votre demande de bourse à l'étranger. Donc, vous, vous allez donc euh, surfer entre l'actualité, la, les partenaires et l'NBG. L'NBG elle-même, c'est-à-dire que vous allez vous rendre à l'NBG directement. Donc, c'était un peu ça. Euh, juste, ça c'était théorique pour vous montrer où il faut se rendre pour donc, essayer de faire des études à l'étranger. Il y a des partenaires qui sont directement reliés à l'NBG pour vous aider à trouver des établissements là-bas. Donc, merci de partager aussi donc, à d'autres étudiants, et voilà. Donc, merci d'avoir suivi et abonnez-vous.